Bonjour à tous, moi c'est Rémi et je travaille pour Voyage Adapté. Je suis Jean-Gabriel et je travaille pour Voyage Adapté. Je suis Justine de Voyage Adapté, et nous proposons des séjours de vacances pour des adultes porteurs de handicap mental. Cet été, nous proposons une trentaine de séjours en France à la mer, à la montagne ou à la campagne. Afin d'accompagner les vacanciers sur les séjours, nous recrutons des animateurs et des responsables de séjour pour une durée de 2 à 3 semaines, à partir du 1er août 2020. Nous recrutons donc euh, des animateurs et des responsables de séjour qui auront 4 missions principales. D'abord, encadrer et animer le séjour en proposant des activités. Ensuite, accompagner les personnes dans les actes de la vie quotidienne en fonction de leurs besoins et de leur autonomie. Vous devez aussi gérer le quotidien à savoir notamment la partie préparation des repas, mais avant tout, veiller à la sécurité et au bien-être des vacances. Nous recherchons des personnes bienveillantes, qui ont un sens de responsabilité et qui aiment travailler en vie. Si vous souhaitez faire partie de l'aventure, que vous avez au moins 21 ans et un de permis de conduire, que vous souhaitez vivre une expérience humaine, n'hésitez pas à vous suivre. Si vous êtes intéressé, vous pouvez dès maintenant venir proposer votre candidature sur notre site.